Alors, sur ce genre d'exercice, je vous rappelle d'abord qu'il est très facile de recopier sur les voisins, mais que vraiment, ça n'a pas la moindre utilité. Donc, euh, cherchez d'abord avec votre propre cerveau. Il existe, donc euh, faites-le cogiter. Là, je commence par partir de start, où j'ai 3x plus 4x. 3x plus 4x, ça fait 7x. 7x, il est à droite, donc je pars par là. 2x plus x plus 3, c'est donc 2x plus 1x, ça fait 3x, 3x plus 3. Attention, 3x plus 3, ça fait 3x plus 3, je ne peux pas aller plus loin. Donc 3x plus 3, ça va par là, etc. etc. Vous verrez la suite, euh, y plus y, donc c'est à chaque fois 1y plus 1y. Et je vous rappelle, par exemple, 6x plus 3, ça ne fait pas 9x. Merci beaucoup. Euh, la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, si vous avez une bonne mémoire, vous pouvez avoir l'impression que c'est presque pareil que celle que vous avez faite euh, l'autre jour. On part de start. OK, 4 fois 2x plus 1, 4 fois 2x, 8x, 4 fois 1, 4. Donc, ça fait 8x plus 4. 3 facteurs de y plus 2, 3y... Plus 3 fois 2, 6. 3y plus 6, il est là. Attention, là, je me retrouve avec un signe moins. Oula Attention, j'y vais lentement. Je rappelle que euh, ce n'est pas utile, pas pertinent de recopier directement sur le voisin et qu'il vaut mieux que vous cherchiez, vous, quitte à vous tromper au début, que de regarder trop vite sur ce qu'a fait un autre élève. Bref, moins 2 fois 3x. Moins 2 fois 3x. Moins 2 fois 3x, ça fait moins 6x. Et ensuite, je reprends ce moins 2. Moins 2 fois 5, ça fait moins 10. Autrement dit, ça fait moins 6x, moins 10. Donc ça va aller par là. Euh, faites attention aussi de ne pas aller trop vite au hasard en se disant moins 2 fois 3x, ça fait moins 6x, c'est pas là, donc c'est là. Encore une fois, l'intérêt, c'est pas d'aller le plus vite possible, l'intérêt, c'est de faire réfléchir le cerveau et donc de vous rendre compte que, effectivement, c'est bien moins 6x, mais c'est aussi moins 10. Parce que sinon, euh, bah, vous n'allez pas réfléchir. Bref, je me retrouve là. 5a moins 1, donc de nouveau, 5 fois a, là tout va bien, 5a, alors là c'est des deux côtés de toute façon, et après je dois faire 5 fois moins 1, 5 fois moins 1, 5 fois moins 1, bah, ça fait quoi Ça fait moins 5. Donc le 5 à moins 5, il est par ici et non par là. Donc je vais continuer ici vers le bas. Faites attention à ces histoires de signes, c'est ce qu'elle va vous planter le plus possible. Allez-y tranquillement. Merci.